La chambre, je suis en train me te un peu de la la la la <rire> <Petit bébé. coughs> me regarde d'une façon Tu te fais peur ou bien tellement blasé dans ta vie toi On est dans le noir <rire> Hey J'espère que vous allez bien aujourd'hui ou plutôt ce soir Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je sais Là vous vous demandez, Charline, qu'est-ce que tu fous assise devant ton lit sur un coussin en train de te péter les chevilles à 23h30 avec la pauvre lampe torche de ton téléphone dans la gueule Et... Donc en fait je viens là tout simplement, enfin tout simplement. Ah, je vous retrouve maintenant en fait pour une vidéo totalement improvisée. Comme vous l'aurez vu, je préfère cette ambiance un petit peu dark, ça fait plus, plus intimiste. En plus je peux faire des ombres chinoises sur mon visage. J'adore ça mais venons-en au vif du sujet. Aujourd'hui, le thème ce sera. La musique dans la. Ouais, mots. nan Tout, tout, tout, tout. Ouais, je fais les percutes, ouais un ah, LTDM un peu spécial qui je pense va énormément vous parler dans la logique des choses. Ce soir j'ai décidé de vous partager euh, quelques-unes des musiques que j'adore, tirées de mes... des séries que je regarde en ce moment. Alors il n'y a pas tout ce qui est Game of Thrones euh, The Walking Dead euh, et compagnie parce que tout simplement bah, j'ai pas encore commencé. I know, I know J'ai sorti le carnet, clairement euh, assorti à mon pull, n'est-ce pas <rire> Trop d'humour euh, La luminosité... <rire> Vu que cette vidéo est fait un petit peu à l'arrache, la luminosité risque de vu que je vais pas arrêter de prendre mon téléphone, mettre la musique, retourner le téléphone, mais vu que c'est le téléphone qui fait la lumière, c'est un petit peu compliqué. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo euh, va vous plaire et euh, je m'en fous si c'est brouillon parce que euh, c'est moi en fait. <rire> Il fait beaucoup trop chaud. Écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. C'est parti raconte même pas l'épreuve que c'est pour moi d'écouter cette chanson qui m'angoise. là je suis toute seule chez moi, il fait noir absolument partout, je suis en train de flipper ma race ça m'angoisse beaucoup. Allez on passe à un truc un petit peu plus gay <rire> Don't you stand here in silence Whoa. à cette chanson sans déconner c'est vraiment hyper flippant parce qu'en fait j'ai ma porte de chambre qui est ouverte j'ai les miroirs sur absolument tous les murs de ma chambre ce qui fait que quand dès que je bouge ça fait les ombres absolument partout j'ai très très peur The pros from the gutter to the shutter trimmed out and gold. Bless my mode nothing less than the best. So the rest is old. Don't wanna play chess. Nothing that you can say to me, a product of where I grew up, and it's the newest slavery. People see you try hard, like why you wanna play with me? Y'all want some, Come get some party. Oh, that's ambiance, it's really Yes, what? C'est un éveil, alors je foncez J'ai pas le temps J'ai pas le temps Mon esprit Miseille Pas le choix Oh les gars, moi je vous défie D'écouter ce genre de musique toute seule dans le noir Mon père peut rentrer à tout moment Mais si je l'entends pas, j'aurai une crise cardiaque en fait Il faut au moins 20-30 victimes et on a la musique Semi-automatique si C'est pas ma foi moi Si l'on est imaginé et enfin on va clôturer par la meilleure chanson de série qui soit. vous aura plu, euh, je sais pas du tout ce que ça va rendre au montage, en tout cas une chose est sûre c'est qu'on va bien voir mes cernes, ça va être nickel, c'est clair que moi je choisis toujours le genre de lumière, le genre de position, le genre d'heure qui me met toujours à mon avantage, c'est pas parce qu'il est tard qu'il faut changer les bonnes habitudes, donc les gars n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Snapchat, j'ai des chaussettes pilou pilou, elles sont grave cool, et abonnez-vous à ma chaîne Youtube si ce n'est pas encore fait, dites-moi dans les commentaires une de vos musiques préférées tirées de série voire de film même. Mettez-moi un pouce bleu et puis moi en tout cas bah, je vous fais des gros bisous et euh, bah, je vais vite descendre à la lumière parce que c'est une ambiance qui fait absolument très très flipper. Et moi vu que je suis une grosse tapette, et eh ben euh, je me sens pas bien là. Heureusement que j'ai mon chat à côté parce que sinon je serais perdue. Bref en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao Bang bang bang bang Boum boum boum boum Oups Merde On voit rien